Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mon spectacle de ballet, puis je voulais en profiter pour vous faire un tutoriel pour celles aussi qui font soit du ballet ou du théâtre, pour vous montrer comment faire un maquillage de scène. Donc on va commencer tout de suite. Euh, première chose que je vais faire, c'est je vais me démaquiller de ma journée, puis euh, après ça on commence tout de suite le tutoriel. première chose, on va aller mettre une base sur toute la paupière mobile. Vous pouvez en prendre une comme moi, soit transparente, mais là, pour que ça, ça tienne vraiment, puis qu'on ait des bons pigments, je vais en utiliser deux. La première que j'utilise, c'est la Urban Decay parce qu'elle est translucide. Elle, je monte jusqu'au sourcil. Tandis que la deuxième que je vais prendre, c'est euh, la MAC euh, Soft Ochre Paint Pot. Et puis celle-là, on va la mettre partout sur la paupière mobile, puis jusque dans le creux. Si vous n'avez pas cette base-là, vous pouvez aussi utiliser votre cache-cerne euh, s'il est waterproof, parce que s'il n'est si pas waterproof, ça va faire euh, du gras, là, puis ça marchera pas avec votre maquillage. On prend un crayon blanc et on va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile. Puis on va le monter jusque dans le creux parce que sur la scène, on veut avoir vraiment des plus grands yeux parce qu'on les voit moins sur la scène. Donc en allant appliquer le crayon jusque dans le creux, on agrandit la perspective de l'œil. Après ça, on va aller prendre un pinceau à poils synthétiques. On va mettre du fixe plus make-up dessus. <rire> Et on enlève l'excédent, moi j'enlève tout le temps l'excédent sur ma main pour pas avoir trop d'eau et puis moi je m'en vais chercher, vous pouvez prendre un blanc, mais ce que j'utilise aujourd'hui ça va être le Vanilla de MAC avec le euh, Fix Makeup, ça va euh, faire comme une espèce de, de pâte si on veut, les pigments sont beaucoup plus présents, puis on le met par dessus. pas vraiment besoin d'être super précis, mais moi ce que je vous conseille de faire c'est de, de l'amener jusque dans votre creux, puis pour trouver votre creux, toucher votre paupière, vous allez sentir votre os et puis après ça vous allez sentir comme un creux et puis ben le creux ça le dit là, mais <rire> c'est là. Donc on va aller l'appliquer jusque dans votre creux. Sinon avec un pinceau comme un smudger comme ça ou un pencil brush, on va aller chercher une couleur brune. C'est celle-là qui va aller faire notre illusion de creux, qui va faire qu'on va avoir des yeux vraiment très très grands, parce que c'est ce qu'on veut donner sur la scène, parce que sur la scène, on voit moins euh, les yeux. Donc euh, on va vraiment aller faire l'accent, on va aller faire une illusion d'optique, on va aller agrandir nos yeux. Donc on va l'appliquer directement dans le creux. Une fois que le creux est dessiné, avec un pencil brush, on va aller chercher une couleur comme quark ou un brun pâle. Et on va aller smudger la couleur qu'on vient de faire avec notre pencil brush. Ensuite, avec euh, un pinceau comme le 217 de MAC, on va aller blender les couleurs ensemble. Ce je conseille de faire, c'est de tenir votre pinceau vraiment euh, à la fin. Comme ça, vous allez avoir moins de pression. Puis ça va faire un plus, beau, euh, un plus beau blend. Puis ensuite, on va aller relier avec la ligne qu'on vient de faire ici. Ensuite, je reprends un euh, pinceau, un blending brush, je vais aller rechercher la même couleur que tantôt, puis on va aller le repasser en dessous, par dessus ce qu'on vient de faire. Puis n'hésitez pas à aller plus bas non plus. Après, avec une poudre noire puis un pinceau à l'anneur, je vais passer à la de mes cils. Si vous voulez ajouter de la couleur, c'est le moment de le faire. Là, pour commencer, je vais prendre un pinceau à poils naturels, je prends un corail, puis je vais l'appliquer dans le coin interne jusqu'à la moitié environ. Ensuite, je prends un pinceau en poils synthétiques. Je vais prendre un petit rose pâle, comme ça. Puis on va aller le mettre à l'intérieur. Après, je prends un crayon blanc. Puis je vais aller juste tirer un peu ma paupière pour étendre ici la peau. Et puis on va aller dans le coin interne-interne faire une espèce de petite larme blanche et on va la rejoindre avec notre coin d'œil après ça je vais prendre la couleur pink freeze de mac qui est un rose vraiment brillant avec un peu de bleu à l'intérieur c'est un rose qui est froid puis c'est comme ça je vais aller appliquer par dessus le blanc qu'on vient de mettre Une fois que c'est fait, avec le même crayon, on va aller mettre le blanc à l'intérieur pour agrandir nos yeux sur la scène. Avant de mettre mon mascara, euh, je vais mettre mon fond de teint, puis ma poudre, parce que sinon, si je mets ma poudre par après, le mas ça va prendre dans le mascara, là, puis ça sera vraiment pas beau. Je vais mettre une base, je mets la base pro de l'encombre pour que ça toffe pendant toute euh, la soirée. Parce que là, en ce moment, il est, je pense qu'il est une heure, puis mon spectacle est à 7 heures je crois, fait qu'il faut vraiment que ça tienne mais on a la répétition avant. Pour le fond de teint que je vais utiliser c'est le Covergirl le Atlas 3 en 1 que tout le monde parle ces temps-ci. Je dis pas que je suis une fervente amatrice de Covergirl en temps normal, sauf que là ça va être, vous voyez là il est pas du tout utilisé, ça va être une première impression euh, parce que vu que tout le monde en parle ben c'est sûr que ça donne envie de, de l'essayer mais comme je vous dis moi je suis pas une fervente amatrice de Covergirl fait. Que je prends un risque, mais les commentaires sont tellement bons que euh, on va essayer ça tout de suite. Supposément que c'est un cache-cerne, un fond de teint puis une base, je crois, avec. Il euh, y a FPS 20, donc si vous pensez prendre des photos, c'est pas nécessairement le bon fond de teint pour ça, vous allez avoir euh, un retour blanc. Donc là, j'ai mis ma base et avec euh, ma, brosse, euh, ma brosse à fond de teint Grill Techniques que j'adore, tout le monde me demande dans les commentaires Comment t'as trouvé les Real Techniques? Je vais vous faire une revue complète là, sur les Real Techniques, mais honnêtement, c'est des super pinceaux. N'hésitez même pas à aller vous les acheter. En plus de ça, euh, je sais que Walmart vient de commencer à les distribuer au Canada. Si vous en voyez, c'est ce qui vaut le plus la peine d'acheter. Mais comme je vous dis, je vais faire une revue complète sur tous les, les pinceaux de Real Techniques parce que je les ai vraiment tous achetés. Il est super lumineux. Il couvre vraiment bien. Moi, j'ai pris, la... pris un guest parce que tout le monde sur Internet disait sur euh, YouTube ah, La chaîne est trop foncée, est trop rosée. Mais là, moi, ça a l'air de super bien aller. Puis j'adore les fonds de teint qui ont du rose dedans. Puis j'ai fait exprès d'en prendre un qui avait l'appellation beige parce qu'habituellement, les beiges, c'est eux qui sont euh, le plus dorés. J'ai pris le 925. Si vous avez euh, un teint médium. Euh puis que vous voulez quelque chose de naturel doré, je pense que ça serait une bonne une, une bonne shade pour vous. C'est vraiment beau la texture que ça fait, c'est super lumineux. Ah, Peut-être que vous voyez, j'ai peut-être l'air plus blanche, parce que j'ai l'air plus blanche à la caméra que dans mon, euh, dans mon miroir. C'est sûrement justement à cause de la lumière puis du retour. Donc ce que vous voyez, là, c'est la protection solaire. Ah ouais, il s'étend super bien, il est ultra lumineux, il couvre, mais en même temps il fait naturel, il a l'air vraiment bon. La seule façon que je pourrais peut-être changer d'avis, c'est au long de la soirée, je vais voir comment il tient. Mais je ferai une revue, là, si vous tenez à avoir une revue, euh, laissez-moi là dans la barre d'infos, puis euh, je vous ferai une revue complète euh, sur mes nouveaux produits. J'ai vraiment beaucoup de nouveaux produits, mais je vous inclurai euh, le 3 en 1 Covergirl. Donc avec mon autre pinceau Drill Techniques, je vais aller chercher mon euh, cache cernes qui est euh, le Pro Longwear comme d'habitude. La couleur pour moi c'est NW20. Donc avec des gestes circulaires, on va appliquer le cache cernes Sur la scène, on a vraiment besoin de contours et de luminosité. Donc on va aller jouer avec euh, les effets de contraste lumière, les ombres et lumières. Je vais aller chercher ma palette de Smashbox pour le contour. Une fois que le contour est fini, il nous reste presque terminé à faire. On va mettre nos faux cils. Je vais mettre les Ardell 120. Pour terminer, pour vraiment mettre l'emphase sur le regard, on va aller faire les sourcils, on va les, euh, on va les structurer encore plus, puis on peut même les foncer. Puis on va terminer en ajoutant une poudre plus pâle à l'intérieur. Et comme dernière étape, on va mettre notre fard à joues, donc Pinchot Peach, et puis un rose très pâle de lisotique qui s'appelle Pétale de Rose commencer avec le pincho Peach, puis on va aller l'appliquer, vous allez faire comme un rond ici, pour vraiment délimiter votre pommette. On veut vraiment laisser beaucoup de lumière pour la scène. Donc celui-là, puis vous allez repasser par-dessus votre contour. Puis avec le plus pâle, on va aller repasser un peu par-dessus pour fondre. Puis pour terminer prend mon highlight préféré. Si vous avez des highlights que vous aimez vraiment beaucoup puis que vous aimeriez me faire connaître, n'hésitez hés pas à m'y marquer dans la barre d'infos parce que j'adore jouer avec ça. Une fois que c'est terminé, le teint. Vous pouvez mettre un rouge à lèvres de votre choix. En temps normal, euh, on préfère vraiment avoir des rouges sur les lèvres ou des roses pour euh, les shows parce que c'est à peu près tout ce qui paraît sur la scène. Dites-vous que sur la scène, on voit à peu près rien. Ce maquillage-là va probablement avoir l'air super naturel sur la scène. Euh, je prends un de mes rouges préférés qui est le 163M de, de Lancôme et puis je l'applique sur ma lèvre comme ça, en tapotant, et après ça, avec mon doigt, je vais aller l'étendre. Une fois qu'il est appliqué comme ça, vous pouvez mettre n'importe quelle baume hydratant. Nouvelle couleur du euh, Baby Lips de Maybelline, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour finir, un bon, un bon spray de, make de fixe make-up. Et voilà, le look est complètement terminé et j'ai plus de batterie, donc je fais ça vraiment vite. Il me reste juste à faire un bon sur le dessus de ma tête et puis je suis prête à aller à mon spectacle. Alors merci d'avoir regardé encore une fois, puis on se voit lors du prochain vidéo. Bye!